Salut Jean-François, tu nous as apporté le rapport de Ram? Oui. C'est quoi ce document? Alors, bien, le fameux rapport Durham qui, euh, qui a été publié en 1839, euh, c'est un document extrêmement euh, bon, célèbre, euh, important, euh, qui a été quand même décrié, mais qui est important pour l'histoire coloniale du, du Canada. Nous en avons à BNQ quelques copies en anglais, mais aussi une traduction qui a été faite probablement la même année, soit en 1839. Euh, et donc, c'est un document qui a été rédigé par Lord de Durham, qui était gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique, et qui pour une très courte période de temps, et qui a été… Euh, en fait, on l'a nommé surtout pour mener une enquête sur les causes des rébellions du Bas et du Haut Canada. OK, puis c'est quoi l'intérêt de son rapport à Durham? Alors, euh, c'est un document qui est extrêmement important parce qu'il témoigne d'une période trouble de l'histoire canadienne. Euh, et dans ce rapport, on peut retrouver deux recommandations importantes. Tout d'abord, Jerome, euh, c'est un réformiste en Angleterre. Et quand il arrive au Canada, bien, dans son rapport, il fait la proposition euh, d'instaurer un gouvernement responsable, c'est-à-dire euh, de rendre ce gouvernement colonial redevable non plus à la couronne britannique, mais au, au peuple qui élit le gouvernement, euh, ceux qui votent l'électorat. Donc, c'est la, la première recommandation qu'on peut qualifier là, vraiment de progressiste. Par contre, on retrouve aussi dans ce rapport une autre proposition qui est plus contestée au Québec, c'est-à-dire euh, euh, bon, elle est en rapport avec le, le, le peuple canadien qui est ici, euh, qui est un problème pour les autorités britanniques depuis la conquête. Que faire de cette population canadienne francophone catholique? Et euh, bien, la solution, il y a deux solutions de, proposées par Jerome, c'est-à-dire de fusionner le bas et le Haut-Canada pour mettre en minorité les francophones. Et aussi, donc c'est une solution politique, mais aussi il y a cette euh, proposition culturelle, c'est-à-dire qu'il fait au, au, au peuple même, c'est-à-dire qu'il s'assimile euh, à la langue et à la culture du conquérant britannique. Et puis, suite à la publication du rapport, quelles a été les analyses faites par euh, les Canadiens français à l'époque Bon, évidemment, mais ça a été extrêmement contesté. Louis-Joseph Papineau est en exil. Évidemment, il s'insurge contre le rapport, publie une histoire de l'insurrection euh, du Canada euh, qui conteste la description qui est faite du peuple canadien euh, dans le rapport de Ram. Et il y a aussi un autre, euh, bien, il y a plusieurs personnes qui s'insurgent, notamment euh, François-Xavier Garneau, qui est piqué à vif et qui se décide à écrire une histoire nationale du Canada. Et sinon, on peut revenir également sur les résultats politique. Donc, comme je l'ai dit, euh, finalement, non, je ne l'ai pas dit, Londres fusionne le bas et le Haut-Canada. Donc, euh, euh, répond à cette proposition de Durham, mais n'accorde pas le gouvernement euh, responsable à la colonie. Et euh, si on peut conclure aussi, c'est que euh, je dirais qu'il y a, y a un, un échec dans ces propositions de Durham, puisqu'on est ici en train de parler en français sur le territoire nord-américain dans une bibliothèque nationale qui est a pour mission de préserver la culture euh, et la langue euh, et les documents qui sont publiés sur l'histoire du territoire québécois.